Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ici Olga Mali, votre consultant de business. Alors, je vais faire cette vidéo pour vous euh, présenter, pour vous montrer, voilà, c'est ça le terme, pour vous montrer comment vous pouvez vous gagner, vous pouvez vous faire des millions de francs CFA ou alors des millions de dollars avec l'IEP Lima. Voilà, donc, c'est quoi le principe je vous explique avant d'entrer dans le vif du sujet Je vous explique. Je vais vous montrer comment avec un petit pack de peut-être 400 dollars, 800 dollars, 1600 dollars, 3200 dollars, 1400 dollars, vous pouvez gagner jusqu'à 1 million de dollars en peut-être 5 ans pour le plus petit pack de 800 dollars. Vous pouvez gagner plus de 30 000 dollars en un an avec un pack de 1600 dollars. Donc, voilà, sachez que le secret de Lévi-Mal se situe dans son système de récapitalisation. Pour ceux qui n'aiment pas les investissements à long terme, ça, ce sont les explications qui vont vous faire changer d'avis et qui sont une opportunité très intéressante pour les investisseurs à long terme. Croyez-moi, ça s'appelle un compte bloqué géré par soi-même. Vous gagnez, vous investissez. Vous gagnez. Oui, mais, mais alors là, c'est un peu de calcul mathématique. Ces calculs mathématiques-là que je vais vous présenter, je vais vous expliquer. Non, je ne vous présente pas parce que c'est vous donner les secrets. Donc, je vais vous expliquer les calculs... Euh, le, je vais vous présenter simplement ce que nous on a déjà calculé en bas office et dont on a fait euh, un, une sorte de tableau de gains, de stratégie dynamique, qui vous permettront de voir comment vous pouvez rentabiliser avec euh, mal même si vous prenez un petit pack de 200 dollars. donc j'espère que vous êtes prêts on y va avant ah bon, de vous euh, euh, ne me cliquez pas abonnez vous cliquez sur la cloche de notification Vous ne pas manquer mes autres vidéos donc à très bientôt dans la suite de la vidéo alors quand je vous l'ai notifié dans la présentation euh, je vais sans plus tarder vous montrer comment Comment vous pouvez avec le pack de 1600, le pack de Malabo, le pack de 1600 dollars euh, gagner euh, à obtenir un statut de coach ou alors gagner euh, un investissement de 1 million de dollars après 5 ans. Et oui, c'est possible qu'à partir de un petit 1600 dollars que vous vous retrouvez à 1 million de dollars après quelques années. Donc sans plus tarder. Allons dans le vif de Monsieur Le Sujet. Donc, euh, voilà. Euh, voilà, nous avons conçu un tableau comme celui-ci là qui vous permet, n'est-ce pas, de faire la récapitalisation de vos gains. C'est-à-dire, je veux déjà ici attirer votre attention sur le fait que cette technique ne marche, que cette stratégie ne fonctionne que si vous ne faites pas de retrait du tout. D'accord c'est-à-dire, vous sacrifiez, si vous voulez, pour un million de dollars, vraiment, suivez la stratégie à la lettre. Maintenant, pour ceux qui, à un hein, certain moment donné, seront fatigués, ils pourront aussi s'arrêter peut-être après deux ans, après un an. Ça dépend de vous, mais on va voir euh, comment atteindre l'objectif en faisant des récaps. Donc, ici, vous commencez avec votre pack de 1 600 dollars. Sachez que si vous ne faites pas de retrait, le, le pack des 1600 dollars vous donne 61,53 euh, dollars chaque semaine. Voilà. Et à, au bout de 52 semaines, donc à la fin du contrat, vous voyez que vous avez eu 3200 dollars, donc donc 60% de bénéfices pour celui-là qui n'a pas fait de retrait. Donc le gain cumulé vous donne ceci si vous ne faites pas de retrait au bout d'une année. Voilà. Maintenant, comment obtenir nos 100 000, nos 1 million de dollars? Pour obtenir nos 1 million de dollars, vous voyez que la première semaine, on va faire un système de récapitalisation. Alors ici, à la sixième semaine, euh, pas à la sixième semaine, à la septième semaine, voilà. À la septième semaine, vous voyez qu'on a, on est ici à un cumul de 430 dollars. Sachant que, quand on vient d'allier vous pouvez voir que le plus petit parc, c'est 200 dollars. Nous avons. Les packs, pour mieux euh, optimiser, c'est mieux de commencer une récap à un minimum euh, 400 dollars, bien sûr, si vous êtes sur un pack de 1600 L'objectif étant de prendre les packs supérieurs, vous voyez un peu. Donc, quand nous quittons là, ici, à la septième semaine, vous voyez que nous pouvons faire un premier récap à 400 dollars. voilà, Sachant qu'au bout d'une année, au bout de 52 semaines, vous avez 180% bénéfices c'est à dire vous gagnez 80% de bénéfices sur le pack de 400 dollars donc première récap à la septième semaine ensuite nous voyons ici quand nous sommes ici à la nous voyons que nous, nous avons encore 400 dollars ici de cumul donc l'objectif c'est quoi le l'objectif le, le, le, le, le, c'est que à chaque fois que nous avons au minimum 400 dollars que nous puissions récapitaliser donc à La deuxième semaine, vous voyez que on fait encore un autre récap à 400 dollars. Ça vous fait déjà deux packs de 400 dollars qui tournent, n'est-ce pas? Alors, on continue avec le même process. Ici, vous voyez que on veut optimiser. Pour optimiser, il faut prendre le plus un pack supérieur. Ça signifie quoi? À ce niveau-ci, nous n'allons plus prendre le pack de 400 à la cinquième semaine, mais on va patienter. À la 9e, à la, autant pour moi, on va plus prendre un pack à la, la 40e semaine ici, à la 21e, à la 17e semaine. On peut bien prendre un pack de 400, mais on veut l'optimisation. Donc, on va patienter la, 25, euh, la 21e semaine pour prendre un pack de 800 dollars. Donc, on fait ici un récap à 800 dollars. Ainsi de suite... Ainsi de suite, vous voyez qu'ici, à la 52e semaine, à la 52e semaine, nous sommes déjà, on va prendre à la fin de votre pack de 1600. À la 52e semaine, vous avez la possibilité de prendre un pack de 1600 dollars. Voyez un peu. Donc, on se retrouve à réinvestir notre capital initial. Sauf qu'ici, vous ne déboursez plus rien du tout, puisque vous avez déjà... Euh, cumule là dans vos gains. Donc, vous n'avez plus besoin de payer de l'argent. Vous continuez juste. On relance donc avec 1600 Et quand on commence à la 52e semaine, ensuite, on va on va continuer. Donc, vous voyez que vous pouvez, à la 52e semaine, lancer un pack de... En fait, à la 52e semaine, on a à lancer deux packs à 1600 Parce que, avant la 52e semaine, ici, à la... Voilà, voilà, ici, ici, Voilà, ici on a mis Donc à la 46e semaine, on commence le récap à 1600 dollars. Ça signifie que vous avez à ce niveau-ci la possibilité de réinvestir déjà votre capital initial. Donc la 52e semaine, c'est le deuxième récap à 1600. On va continuer ce process, vous voyez, on continue le process quand on entame la deuxième année. On se retrouve à la 104e semaine qui est la fin de la deuxième année avec un cumul. Vous voyez qu'à la fin de la, deuxi vers la deuxième année, on est déjà à 3000 On, on, on récap déjà 3200. Pourquoi? Parce qu'on optimise à chaque fois, on optimise à chaque fois. Et à la fin de la deuxième année, on finit la 104e semaine en train de faire un pack, en train de, de faire le, le, le réinvestissement d'un pack à 6400 dollars. Et on va continuer le process ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà qu'à la troisième année, vous voyez ici, là, ça, c'est la troisième année. La 156 e semaine c'est la troisième année. À la troisième année, vous allez remarquer que nous sommes déjà à combien? Là, à la troisième année, on est dans un récap à... 25 000 au parc de 25 600 dollars, ce qui est assez intéressant. Donc, c'est un peu ça le principe du, de la récapitalisation. Je dis encore la stratégie ne marche que si vous ne touchez pas à vos gains. Voilà, quand vous fatiguez au milieu, une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas perdant avec l'IEBLI mal avec cette stratégie sans besoin de parrainage. En fait, c'est comme si vous vous auto-parrainez vous-même. Donc, sans parrainer une seule personne, vous pouvez, avec 1 600 dollars, gagner 1 million de dollars au bout de 5 ans. Donc, vous voyez ici qu'à la première année, si on fait un petit résumé, la première année, vous avez 200% de gains. Donc, et lorsque les prochains, les prochains, les, les récaps sont en cours, vous voyez que dès qu'on lance un autre pack et que celui-ci atteint son... Quand vous finissez de vous faites le récap, faites le récap, chaque gain revient à son gain quotidien normal. Donc vous continuez à gagner pendant que vous avancez. Chaque pack fonctionne en, indépendamment de l'autre avec des gains cumulés. Donc tout ça tombe dans le même, voilà, tout ça tombe dans le même panier balance ici. Donc à chaque fois que vous avez votre, vos gains qui tombent et que vous avez la possibilité de faire un récap, suivez cette stratégie ci elle est très bonne, elle vous permettra d'atteindre vos objectifs pour ceux qui se fixent un projet. Donc les amis, je vous dis déjà qu'il est très important de se fixer des projets, des objectifs, de se dire, ok, je voudrais dans trois ans construire ma maison, je voudrais dans deux ans euh, m'acheter ceci ou cela, et alors que de laisser un argent dans un compte bloqué, bien bloqué dans une banque, à quoi bon de laisser 10 millions ou 5 millions 2 millions dans un compte bloqué pour avoir après 1 million 2 ou 1 million 3 après 3 ans. Voilà, qui te donne la possibilité de gérer toi-même ton compte bloqué en faisant le système de récap. Donc ici, si on fait un peu une, euh, un récapitulatif des différents packs, vous voyez donc en, récap, en, en récapitulant que la première année avec votre pack de 1600, avec le pack de 1600 dollars, on a euh, fait plusieurs récaps jusqu'à la 52e semaine. À la 46e semaine, on est déjà en train de réinvestir euh, le même 1600 dollars et à la 52e semaine aussi. Et vous êtes à ce niveau-là avec des gains cumulés de 8800 dollars. La deuxième année, on finit avec un récap, avec un pack de 1600, avec un, un pack 6000 6 dollars. 400 et l'année finit avec un récap à 3200 à 32 800 autant pour moi ainsi de suite troisième année on est déjà à la fin de la troisième année on est déjà soit mercredi euh, disons parce que si le tableau il est assez dynamique c'est à dire quoi si vous demandez à avoir le fichier il commence à compter le jour donc le today en fait le jour où vous placez votre investissement voilà, vous avez les dates. Donc, si nous nous sommes aujourd'hui le 19 mai, vous pouvez voir que mercredi, le 15 mai 2024, vous serez en train de faire un récap à 25 600 dollars. Et euh, vous serez en train d'acheter de, de, de, de, un pack de 25 600 dollars avec seulement 1600 investis au départ hein, et des gains cumulés de 160 800 dollars. Hmm. Alors... On continue. Vous voyez qu'à partir de la cinquième année, à la fin de la quatrième année, à la 201e semaine, on fait déjà au plus, au plus rapide le plus gros pack. Euh, on peut déjà acheter un pack de C'est combien le pack de 100 000 dollars. Oui, c'est lui qu'on achète ici. Voilà. Donc, on achète ici le pack de 100 000 dollars. Je rappelle, l'objectif de départ, c'est de gagner un million de dollars. Voilà. On revient. Donc ici, vous voyez qu'à la quatrième année, on peut déjà s'offrir un pack de 100 000 dollars. Voilà. Et on a en gain cumulé 619 000 dollars. Etc. Etc. Ici, au plus rapide des mots, vous tombez à 1 million de dollars à la 260e semaine. 260e semaine. Sachant qu'à la 200. Voilà. Vous voyez, 260e, donc à la fin de la cinquième année. À la fin de la cinquième année, on est à combien On est à 1 million de dollars. On achète un pape de 1 million de dollars à la fin de la cinquième année. Et vous vous retrouvez avec des gains cumulés de 4,219,200 dollars. ouf Mettez même encore si le dollar, c'est si ça plus mal <rire> Ça fait combien, mon Dieu Bref, donc, vous voyez que pour ceux qui sont des investisseurs à long terme, vraiment, pour des détenteurs de projets, des gens qui ont des projets, vous voulez projétiser, vous dites que voilà, dans un an, deux ans, je vais faire ceci. Voilà une occasion propice pour vous de faire des récaps. Maintenant, vous voyez que quand vous avez lancé à 1 million de dollars, il s'est parti jusqu'à la gare, on se retrouve le 16 décembre 2026 avec 11 millions 219 200 dollars et puis après vous pouvez décider à partir de la sixième année de commencer à faire vos retraits si vous êtes avec un pack ici vous avez déjà atteint le niveau de coach liébli mal maintenant vous pouvez commencer à faire vos retraits donc quand quelqu'un va vous dire que oh chaque semaine il a 2 millions il a 5 millions par semaine ou 10 millions le mois on va croire que non c'est de la fable alors qu'avec liébli mal les amis c'est facile maintenant Allons parler chiffres. Hmm? On va parler chiffres. Je vais zoomer. Voilà. Donc, ici, ceci sont. Voilà. Donc, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça va vous valoir en termes de chiffres Alors, La première année, vous avez ici, on a fait le tableau de sorte que vous puissiez voir combien vous gagnez pour celui qui va acheter les dollars directement chez l'IEB mal ou alors celui même qui achète ses dollars en particulier. Vous avez ici des estimations chiffrées qui vous permettent de voir et vous verrez qu'en tout, en tout mot, vous ne perdez pas grand chose. Alors, vous ne perdez pas. En fait, vous êtes gagnant dans les deux cas. Alors, si. Vous avez acheté vos dollars à l'IEBLIMAL à 1000 francs et que vous êtes sorti à 600. Le pack vous revient à un montant total de 1,6 million. Nous sommes ici à n'est-ce pas? Nous sommes à Gîte. Le pack vous revient à 1,6 million, Pour 1,6 million, la première année, vous gagnez en dollars 3,682 dollars. Pour un montant en CFA sur l'IEBLIMAL, sur Global Investment Trading, vous avez en tout 2 209 254 francs CFA si vous sortez, si vous revendez vos euh, limo chez l'IEB Liman. Et donc, un pourcentage de 138%. Ce n'est pas petit par rapport à laisser ton argent sarnier pour avoir euh, 3% d'intérêt en une année dans une banque. Alors, donc vous voyez que même si vous achetez vos vos dollars chez l'IEP, vous n'êtes pas perdant du tout. Maintenant, si on va continuer, on prend d'abord le premier cas, hein, c'est qu'on est chez l'IEP, on a acheté chez l'IEP, on revend chez l'IEP. Parce que parfois, vous pouvez avoir des limos et vous n'avez personne chez qui vous vendre. Donc, vous êtes obligé de passer par Orange, Money de l'IEP ou bien par carte. Donc, la deuxième année, vous voyez qu'à la deuxième année, à la deuxième année, nous sommes là, voilà, à la deuxième année, vous êtes à 12 000 dollars en système RECAP. Donc, si vous décidez d'arrêter après deux ans, vous gagnez, vous êtes à 7 millions, 7 693 000, soit 480 de rendement. Et, à la troisième année, vous êtes à 54 000 dollars, 54 dollars, soit euh, 3, c'est combien là, 32 millions à la troisième année, si vous ne vous continuez le même, la stratégie. Vous sortez avec 32 829 000, ayant investi 1 600 000. Ça, c'est après 3 ans. Après 4 ans, vous êtes à 160 millions. Donc, 1000%. Plus de 1000%. Et la cinquième année, vous êtes déjà à 56 000%. Donc, vous voyez que le système, il a l'air magique, mais vraiment, pour quelqu'un qui s'est dit, non, je vais acheter mes... J'ai acheté un pack de 1600. Euh, ce n'est rien. En fait, il n'y a pas vraiment de gains Et après, on se retrouve à gagner peut-être 4000 francs quand les gens font les calculs. Voilà le vrai calcul. Comme je vous ai dit que je revenais avec le secret. Voilà le secret. Donc, voici. Ici, vous n'avez pas besoin. Ça, ce sont des gains que vous faites sans, je dis encore, sans parrainage. Maintenant, on prend le deuxième point. pierre ou pierre ça signifie quoi Ici, vous achetez... Euh, vos limos chez un particulier. Et donc, vous vous achetez à 750 et vous les revendez par exemple à 630 pour vite les sortir. Donc, ça signifie que vous investissez ici 1 million d'eux. Vous voyez que quand vous investissez 1 million d'eux, quand on recommence, vous vous retrouvez à combien Vous vous retrouvez à si vous sortez par l'IABLIMA dans la même situation, à 2,2 millions de gagner à la première année. Et 2,3 millions. La première année, si on est en particulier, donc on va travailler sur cette ligne-ci. Vous pouvez comparer les deux et quand vous changez ici. Mais vraiment, ce que je vous recommande, parce que quand vous achetez aussi les limos chez l'IEP, ça vous revient, il y, a, il y a les frais que ça prend en compte. Donc, vous gagnerez à acheter en achetant en pierre-to-pierre. Donc, c'est cette colonne qui va vous intéresser et les deux. Les deux vous intéresseront bien sûr parce que au moment de revendre vos limos, vous pouvez avoir une grosse quantité et comme qu particulier ne peut pas reprendre. Donc, vous, vous rentrez les revendre chez l'IEP. Et vous avez ces chiffres-ci. Donc, on se retrouve, voyez un peu, 1 million de investis, on se retrouve à la sixième année avec, disons même non, ça s'arrête même à 5 même d'abord. Après 5 ans, vous avez 1 million 500, 500 880 dollars, soit 945 554 400 la cinquième année et a investi 1 million de... Donc, Maintenant, si vous décidez d'arrêter après deux ans, vous aurez gagné 8 millions. Si vous décidez d'arrêter la troisième année, vous allez sortir avec 34 millions. La quatrième année, avec 168 millions, etc. Donc, vraiment, je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais vraiment pas. Le a fait ses preuves. Moi-même, j'ai hésité. Vous pouvez voir là que je suis encore derrière. Ce n'est pas, pas normal. Je suis encore derrière. Là, j'ai investi seulement des 6600 dollars. Mais vous voyez que moi, j'utilise aussi la même stratégie. De, de récapitalisation des, des intérêts. Donc, maintenant, sachez qu'avec euh, cette stratégie, si vous pouvez commander, je dis encore bien commander, euh, pour chacun des différents packs disponibles chez l'IEB, l'IMALCOM, vous pouvez les voir, il y a plusieurs packs. Donc, vous pouvez commander. Si par exemple, vous voulez euh, un plan stratégique, vous voulez qu'on vous conçoive le plan stratégique avec un pack à 3000 dollars que vous-même, vous allez gérer. Vous passez juste la commande vous allez trouver mon numéro whatsapp en description de la vidéo vous commandez et vous allez on va vous euh, donner votre fichier de récap sachez que et même j'ai ajouté une petite innovation voilà j'ai ajouté une petite innovation c'est que je vais mettre le produit pour ceux-là désireux euh, désireux recevoir c'est à dire vous avez un fichier comme celui-ci qu'on met à votre disposition conçu sur mesure, c'est-à-dire, vous voulez un plan récap pour 800, 400, 6000, 51 000, vous avez la possibilité de le commander et même on peut faire en sorte que vous puissiez recevoir des notifications, c'est-à-dire à chaque fois que c'est le moment, à chaque fois que le moment de faire le récap est arrivé, vous recevez une notification par mail pour ceux qui sont à l'extérieur du Cameroun et ceux qui sont au Cameroun auront la possibilité de recevoir la notice par mail et par SMS. Voyez un peu. donc vous avez euh, cette possibilité-là de, de vous dire, OK, même si vous avez oublié, les gains tombent dans votre portefeuille, mais après vous êtes très submergé. Nous, on vous fait cette application-là qui va vous permettre de vous rappeler que c'est le moment de faire la, la capitalisation de vos intérêts. Voilà, donc j'espère que chacun euh, a pu voir. Euh, comment on peut devenir millionnaire, milliardaire avec les IEV Donc, je ne sais pas ce que toi tu attends pour rejoindre cette nerveuse opportunité, mais je peux te dire que c'est l'opportunité du futur. Oui, depuis 2017, nous sommes en 2021 et c'est parti pour de longues années de progrès. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de laisser les commentaires. Euh, de laisser, de, de liker, bien sûr, de partager avec ceux qui seront intéressés. Et on se dit, n'est-ce pas, à très bientôt. Surtout, abonnez-vous aussi. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, j'anticipe, voilà, je vais faire euh, une vidéo pour vous présenter le plan tontine, pour les tontinards. Voilà, on va faire le, le même process de récap, mais sauf que là, on va se mettre à nombreux Voilà. On va se mettre à plusieurs pour acheter un gros pack qui va vous donner Beaucoup de millions. Donc, voilà. C'est fait juste pour quoi emboîter, vous mettre la série dans la bouche. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!